Nous allons donc commencer avec le jeudi 15 octobre à 19h30 pour une séance essentiellement constituée de films d'animation pour démarrer le festival. Avec les courts-métrages Les Pêcheresses, Bendito Machine 5, Sale Gueule, C'est tout ce qu'ils trouvent pour m'envoyer des Force of Attraction, Dans Ton Regard, L3.0 Et pour finir, dans La joie et la bonne humeur C'est le titre du court-métrage Donc toujours ce jeudi 15 octobre, 21h Une séance fiction et animation Même si ça t'agace Nous aurons corpus de nos amis français The substitute d'Angleterre et Canada Yes, very good. Également Hide and Seek des États-Unis. Six, seventy Ibris des Pays-Bas, ainsi que Sunday des Pays-Bas également. J'adore ton accent belge. Merci. Le jeudi 15 octobre à 22h30, donc. Entangled du Canada. You will fall again de l'Espagne, mais aussi de la Chine. Je ne sais pas comment on se dit 1500 en espagnol. 1500 niños du Québec. Así que me puse a recoger otras muñecas y muñecos, mis angelitos. Teeth de la Hongrie et de l'Angleterre, réunis Tidland, du Danemark et de l'Allemagne. Ah Écoutez, ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes et agréables séances et aussi bien frissonnantes que... Tu peux nous avertir. Ouais. <rire> ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais.